Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Bon aujourd'hui on est sur une intervention qui va être technique Il va falloir faire une recherche de nid, Un peu comme les, les caravanes un peu Je sais pas si vous avez vu les vidéos des caravanes Mais c'était pareil Donc là il y a de la recherche, on est sur un, euh, un mobilone Un petit mobilone dans un jardin Et il y a des nids de frelons qui passent sous le mobilone Mais c'est un peu fermé Donc on va regarder tout ça, je vous montre Et après on ira faire le traitement Donc, voilà, là on est sur le mobilone, vous voyez une arrivée de frelons, juste ici Je vais essayer de vous montrer, je vais faire attention parce que je ne suis pas habillé Voilà, juste ici Vous voyez là où il y a les grilles d'aération, en fait il y a un parpaing et au niveau du parpaing il y a des frelons qui font des allers-retours donc, donc ça va sous le, le mobilone Mais sous le mobilone, en fait ils ont recouvert de l'extérieur de lattes pour faire plus joli en fait c'est pour faire beaucoup plus joli et, euh, et ils ont mis des... Euh, euh, comment ça s'appelle, j'ai peut-être pas une bonne idée mais ils ont mis de, euh, de la paille voilà alors le problème c'est que le nid passe dessous il y a un passage de tuyau de, de clim, il y a des placards à l'intérieur donc on va aller s'habiller on va aller vérifier les placards et après on va enlever le parpaing et on va aller voir comment ça se passe dessous donc ça risque d'être chaud chaud patate mmh. Allez les bédés, vous avez vu là j'ai mis la grosse combi avec les petites antennes. Ça faisait longtemps. Là il va y avoir de l'attaque à mon avis. Il va y avoir de l'attaque comme j'ai aucune idée où ça va. On va pas prendre de risque, Allez, je vais poser le pulvé là. On va aller voir l'intérieur du mobilon. Et après c'est parti pour le combat. Cheetah probably the same thing. Allez là on est dans le mobilone. En fait, juste dessous, il y a l'entrée des frelons. Il y a un petit placard là et un autre petit placard ici. En fait, voilà. Mais là, il y a la clé qui passe dessous. Donc ça peut remonter. Ici, je pense pas. Ici, c'est juste un petit placard normal. Vous voyez, il n'y a rien du tout. Mais de ce côté. On va regarder ça. On va essayer de voir si on peut mourir. Vous voyez, il y a les tubes de la clim qui descendent. Mais on dirait qu'il n'y a rien du tout. Sinon, on entendrait du haut. Donc là, on a vérifié tout l'intérieur Donc on sait qu'il n'y aura pas de, de frelons qui vont rentrer Tout va se passer dessous Et l'accès va être beaucoup plus difficile, bien sûr Allez, on va aller voir ça de plus près C'est dommage, c'est en plein soleil Il aurait pu se mettre à l'ombre un peu quand même Il ne jamais à des défrelons hein. Toujours en plein soleil Allez, je vous montre ça de plus près Vous voyez les frelons Ils rentrent par là. Mmh. Donc on va sortir ce parfum. Apparemment il n'est pas collé. Allez, je pose ça là. Il y a déjà des frelons qui me de partout. Bye bye On va voir ce que ça va donner. Il y a du monde. Il y a du monde. Où bon, est si ah, Voilà où est le nid. est si vous le voyez Le nid est juste là. Vous savez comment je fais attaquer un petit like. Là c'est partout partout des attaques de partout. Allez, on va mettre la poudre dans le nid. laissant l'attaque regardez regardez c'est magnifique quand même c'est des jolis insectes hein. mais voilà une attaque je vais essayer d'ouvrir le ligne vous montrer ça J'ai sur moi, regardez-moi ça. Il y a un truc de malade. Regardez-moi ça. Vous voyez bien Donc là, il va falloir vraiment que je fasse attention parce qu'ils vont me suivre. remis le parfum pour éviter que les, des animaux aillent dessous en fait hein. regardez moi tous ces frelons. il fait chaud il fait chaud il fait chaud c'est un truc de malade allez d'ailleurs faudra que je m'éloigne pour éviter euh, qu'il me pique d'enlever la combinaison abonné à des livres -là. alors dépêche toi de t'abonner à moins que je m'énerve ah ah